Aujourd'hui, la vente commence en ligne et pourtant, beaucoup d'entreprises n'ont encore pas intégré ce fait-là. Écoutez juste ce chiffre, 80% des prospects s'informent déjà en ligne avant d'aller voir une entreprise quand ils veulent acheter un produit ou un service. Ça veut dire quoi Ça veut dire qu'une personne qui est venue dans votre entreprise, dans votre commerce, qui vous a appelé ou qui vous a envoyé un email, s'est déjà informée sur euh, votre entreprise euh, sur internet. Donc ça peut être soit sur Google, soit sur votre site internet, soit sur les réseaux sociaux, euh, soit les trois. Euh, et euh, si elle vous a contacté, c'est ce que ce qu'elle a trouvé l'a intéressé. Mais. Si elle vous a pas contacté, si vous avez une baisse de, de, de prise de contact de, de personnes qui poussent la porte de votre commerce, qui vous appellent, qui vous, qui vous envoient des emails, c'est sans doute que eh ben, euh, ces personnes sont allées sur vos supports de communication en ligne et n'ont pas été séduits ou n'ont pas trouvé ce qu'ils voulaient. Avez-vous déjà pensé euh, votre présence sur internet ou surtout votre site web comme euh, la première étape du process commercial Parce que vous l'avez bien compris, le process commercial, maintenant, il commence en ligne, il commence sans commerciaux, sans personne physique puisqu'on est avec une machine, on est face à un écran, un écran d'ordinateur ou un écran de portable ou de tablette, mais on est face à un écran. Et c'est très difficile en fait d'être face à une machine pour bah, créer du lien. Ça, c'est très compliqué et c'est ce lien, ce, ce, ce, ce, cet émotionnel qui nous fait, euh, qui nous fait nous acheter ou qui nous fait nous intéresser une entreprise. Donc, euh, est-ce que ce lien est créé sur votre site internet Est-ce que vous avez déjà réfléchi à comment vous, vous l'avez euh, créé ou comment vous voulez le créer sur votre site internet Et idem sur les réseaux sociaux, est-ce que vous y avez déjà réfléchi quand vous publiez Est-ce que c'est une question que vous vous posez et ce qui est hyper important de savoir aussi, c'est que la génération des millennials, c'est-à-dire ceux qui sont nés en fin des années, à partir de fin des années 80, qui ont donc sont arrivés sur le marché du travail il y a déjà un petit moment, et ces ces jeunes là ne n'ont connu dans leur monde, dans le monde du travail que euh, un monde du travail avec internet et eux, tout ce qui est flyer, magazine euh, 4 par 3, etc., c'est pas une méthode de communication qu'ils connaissent. Eux, ils connaissent très bien les écrans et ces jeunes-là, ils sont ultra connectés et il faut aller les chercher là où ils se trouvent, c'est-à-dire sur internet et sur les réseaux sociaux. Donc, c'est vraiment hyper important d'avoir en tête que la première étape pour la vente, eh bien, maintenant elle se passe sur Internet, et si elle est mal faite, il eh n'y ben, a pas d'étape 2, si vous n'avez pas su intéresser, pas su séduire sur Internet, eh ben, il ne se passe rien dans la vraie vie, on va dire. Euh, la deuxième étape, c'est que c'est une machine qui est sur Internet, c'est une machine et que c'est très difficile de créer du relationnel et d'émotionnel sur une machine, et que 2, bah, c'est 80, c'est 3 plutôt, c'est que c'est 80% de prospects qui se renseignent euh, avant d'acheter, euh, avant de vous contacter, bah, c'est un chiffre qui va être en pleine croissance, qui va ne faire qu'augmenter parce que… En plus, avec les millennials, eh ben, euh, c'est de, des générations qui sont de plus en plus connectées, qui n'ont connu que ça et qui vont donc euh, s'informer de plus en plus par Internet. Donc, n'hésitez pas à réfléchir sur vos supports de communication, comment euh, créer de l'émotionnel là-dessus, comment faire en sorte que ce soit la première étape de votre process de euh, vente. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser juste en dessous de la vidéo. A très bientôt. Ciao